Je mange une clémentine, ou une clément, je sais pas quoi, mais qu'est-ce que c'est que c'est On dirait une de taureau, le truc. Je pense que ça fait 2 cm, quoi. Je sais pas si vous voyez. Avec mon nez en référence, hein. c'est tout petit. Mais elle est toute petite, hein. J'ai les grandes mains. Ah, vous arrivez pas à voir. Le truc, c'est tout petit, quoi. Ça coûte un bras, c'est Ok, bon, allez, let's go, les amis. Il est 19h19, on va rejoindre Frelon, ou Frelon va nous rejoindre. Your best Remember it. Bonjour Bonsoir. Ça va Frelon Ça va et toi Ouais, très bien. T'es chaud là Ouais chaud chaud. Bonne ah. année d'ailleurs. Merci, bonne année à toi aussi, effectivement. Donc on pouvait pas avoir de caméra avec toi, c'est ça Non, c'est pas possible, désolé. Ça commence mal déjà. Du coup plein de questions, t'es prêt là, ça va faire mal à la tête hein. <rire> Ouais, vas-y, vas-y. Ok vas cool. C'est parti. Euh. Non. Non non non non, non Prénom, prénom. Axel. Axel, A-X-E-L. C'est ça. T'as fait le patinage quand t'étais petit Non. Pourquoi T'as jamais fait de triple Axel Non, du coup non. Et t'as désactivé le mouse Axel Le mouse Axel, je connais pas. Je connais pas le mouse Axel L'accélération souris mmh. sur Windows. Ah sur... Ah ok, ok, oui si. Euh, je sais pas si j'ai... pas de choix à ce paramètre là. Ok. Mais c'était un jeu de oh, mots parce que tu t'appelais Axel, du coup. Oui, ça j'ai bien compris du coup. Ok, d'accord, Ça va, ah, vache, ça va être long. Ok. Alors, du coup, âge 18 ans. 18 ans Oh la vache. <rire> oh, les pires. 18 ans. Ok, t'as le permis Oui. Oh, bravo, félicitations. Ça va, c'est pas trop cool. Quelle ville Euh, New York. Oh là là, voilà. la ville de merde. Oh là là, la ville dégueulasse. Il a rien à part des assureurs, quoi. Super. Ah, il connaît. Ouais, je... Mais ouais, je connais ça. toutes les villes de France. Ah oui ouais, ouais. Okay, euh, hein. Souris. Glorious modèle. O. Ah ouais, ok, d'accord. Donc papa travaille dans les assurances. Non, même pas. Maman travaille dans les assurances. <rire> même pas. Bah, alors, qu'est-ce que tu fous à Niort Ben bah, c'est parce que voilà, je suis né là-bas et on est rendu là. Mais non, du tout, on ne travaille pas. Es né travaille à Niort. Ouais. Mais tu sais que Niort c'est un peu le Charleroi de France. Hein. Ah, ouais, mais ouf, tu pourrais les Non, non, je te jure, ça pue du hein. Même le centre-ville, historiquement, euh, c'est moche. Hein. Oui, oui, c'est vrai que c'est ouais, moche. Hein, mais et à côté, il vaut mieux aller à Poitiers, euh, La Rochelle, euh, Royan, euh, remonter sur Nantes, euh, Angers. Euh, voilà, quoi. Là, c'est joli. En effet, en effet. Glorious Model O, ok, donc bonne souris, clavier. Euh, Logitech 810, je crois, c'est ça. Ouais. Ok. G810, c'est ça. Écran. j'ai un 60 Hz. Mais ça va changer ce mois-ci, là, je viens de ressortir. Ah, ok. <rire> Parce que Glorious Model O avec un 60 Hz, ouais, t'as le sens des priorités, toi. Hein. Ah ouais, ouais, bien joué, bien vu, bien vu l'artiste. Hein. 60 Hz Oui, mais c'est qu'avant, euh, je jouais pas forcément beaucoup plus au FPS. Du coup, voilà, l'écran c'était pas tellement euh, le principal. Mm -hmm. Mais maintenant, ouais, c'est un peu le principal du coup. Le principal mais de quoi Pour la fluidité de mon jeu. Ouais, ok, ça marche. Ça te nerf, quoi. Hein. Tapis de souris euh, C'est un tapis de souris Amazon, c'est pas... pas exceptionnel quoi. Il est en carton avec un sourire dessus C'est quoi un tapis de souris Amazon Non, c'est un tapis de souris normal quoi. Juste, il est très grand et voilà. Un tapis de souris quoi. Il n'y a pas de marque. Okay, il est anti oui, ça doit être du tissu, ouais, tissu, c'est ça. C'est pas du métal Ah non, bah, non. C'est pas du verre Non. C'est pas du plastique non plus Non, non. Bon d'accord, ok. C'est un tapis de clavier aussi Ouais, voilà. Bon ça va, ça passe, donc ça glisse quand même quoi. Y a de la place sur le bureau oh, Ouais, ouais, j'ai quoi, j'ai 30 cm ah, Non non, euh, sur le bureau, en tout. Pour ta souris Ah pour ma souris, ouais, j'ai une trentaine de centimètres. C'est pas beaucoup Ah ouais, c'est beaucoup Bah ouais, non, il faudrait 50 plutôt quoi. Ah ouais. Ah ouais. ouais, 30 cm c'est pas énorme. Hein. Après si t'as une grosse sensibilité ça va le faire, mais bon si tu commences à dépasser les bords... Euh... Euh, non, je non je déborde pas. Mmh. Je sais ouais pas, bon, pas on va débord. parler sensibilité dans un peu de temps. Euh, tapis de souris, <rire> ok, donc euh, Amazon euh, voilà quoi. Bon après si tu veux t'en prendre un, Style Series en fait est pas cher. Euh, casque okay. du coup. C'est un corsaire Il est vieux, il est pas vieux Non il est récent. Connexion est Fibre. Ouais, en ping du coup En ping euh, je vais avoir 10, je crois. Attends attends pourquoi du coup tout à l'heure on m'a dit que t'avais une connexion de m qui ne permettait pas de mettre la caméra euh, Parce que c'était par rapport à mon téléphone et la wifi est loin et je suis branché en fait sur mon PC. Tu fais partie des gens qui disent la wifi Le wifi, ah ouais, ouais je dis la wifi moi perso. C'est important, t'habites à Nior, t'as un écran 60 Hz et tu dis la Wi-Fi. <rire> Et t'as 18 ans. Ah t'as vraiment envie de t'en prendre plein de ce soir. Donc 10 de ping mais en wifi. Et ton PC il est en wifi aussi ou pas Ah non, mon PC il est, il est branché. Mais la box elle est loin. C'est un peu nerf vu que le câble il est long, bah il prend un peu de coups mais ça va quand même une bonne sur R6, que je peux pas. Le câble il est long. Mais c'est un RG45 le câble. Oui. Oui alors on s'en fout, Il faudrait. Euh, tu commences à avoir de l'atténuation. Si le câble il fait plus de 100 mètres. Ça dépend de la qualité de ton câble, hein. mais bon si c'est un catégorie 6 blindé machin, truc bidule. Faudrait que oh, ça dépasse les bon 100 câble. mètres pour euh, commencer à avoir de l'atténuation hein, à okay. partir du moment où c'est câblé. Et après tu prends un répétiteur pour ton téléphone. Là. Ou alors tu peux même faire un relais à partir de ton PC je pense. Hein. Ouais, je sais pas. Mm -hmm. Ensuite, on va juste rentrer dans les détails vite fait du jeu. Sensibilité horizontale et verticale. 16. Ouais, donc c'est beaucoup. DPI du coup 800. Ok, ça fait beaucoup là. D'où le fait que tu dépasses pas avec 30 cm de tapis. Donc, hum, ouais. 16, en ADS Du coup je suis en, en advanced et j'ai 68, 56, 60, 55, 59, 63, 64, le 68. Le premier c'est 68 Oui. Quand tu pètes dans ta chambre, est-ce que ça fait bouger <rire> le, le curseur à l'écran ou pas <rire> Non. Non Ok, quand le voisin pète, allez, ça... non ça bouge pas, t'es ouais. sûr Bah non, ah bah oui. Ouais, ouais. ouais, bah ouais bah on va voir ça, mais... Sur 800 dpi, ça me paraît beaucoup. Mais euh... en fait, ce que je trouve, c'est que pour 5 cm, c'est trop précis. Mais pour contre, sur une grande distance, je vais devoir reprendre ma souris en main, rebouger et la redécaler en soi. Je sais ouais. pas si, si j'ai été français... Tu relèves. Que et et l'accélération de la souris, sans faire de jeu de mots cette fois-ci, tu l'as ou pas euh, Non, je sais même pas qu'il y avait ça comme... Euh, mmh. euh... Euh, tape souris sur euh, Windows. T'as la même chose que moi à l'écran là Est-ce qu'il y a le, la case euh, améliorer la précision du pointeur qui est activée Oui. Je la décoche. <rire> Je sais pas ce qu'il faut faire. je J'ai pas touché à ce paramètre. Ouais, c'est un gros problème. Hein. C'est la même chose que si tu venais voir un mec en disant que Tu es le pilote de Formule 1. J'aimerais commencer et apprendre à conduire. Pas de problème, monsieur. Et tu sais pas ce que c'est que le frein à main. Là, tu étais en train de conduire avec le frein à main. Là. Ah, ok. Non, mm. ben, vraiment, voilà, je sais pas au courant de, de ce truc-là, du coup. Il y a une vidéo qui s'appelle surtout Désactiver ça. T'as pas regardé mes vidéos Mais pourtant, il euh, y a beaucoup, beaucoup de vidéos que j'ai vues. Ah ouais, euh... mais t'as pas regardé celle-là où c'était en rouge en disant Désactiver ça. De merde. Mais c'est une vidéo qui est sortie longtemps, il y a longtemps. Bah ouais, il y a longtemps parce que ce truc-là, ça existe depuis 1995. Ah non, j'ai pas vu la vidéo. Tu vois pourquoi la fenêtre elle est si dégueu ça c'est 95, en 95 on avait la même chose, ou 98, hein, mais c'est la même chose quoi. Tu peux même pas me parler de sensibilité si t'avais ça d'activé. T'étais obligé de puer la dans le jeu vidéo là. Là je viens okay. de t'enlever ton frein à main et tes roulettes en même temps. Ah ouais, donc là faut reconfigurer tout. Ah bah ben là y'a rien à reconfigurer là. Là il faudrait que je te dise, euh, bah désactive ça, divise ta sensibilité par deux, on se retrouve dans un mois. Non mais sérieusement, euh, prends un écran 144 Hz, c'est bon. Franchement tu vas faire x2 en termes de niveau. Hein. Ah bah tu vas jamais voir un truc aussi important, euh, un gap aussi important. Tu vas faire x2 en termes de niveau, t'as désactivé ça. Tu divises ta sensibilité par deux, tu passes en 400 dpi sur la même sensibilité que tu avais Tu décales un peu ton clavier sur la gauche pour pas dépasser à 50% sur ton bureau l'écran Laisse-toi 20 cm de plus sur le tapis à droite, vraiment Enlève la tour du bureau, il y'a que... qui font ça Surtout si ça te gêne à droite, je sais pas, je sais pas comment c'est chez toi mais je préfère prévenir, ok Tu fais mais ça, moi, pas la tour, elle est cool, tu prends un 144 Hz Si t'as pas les moyens, tu le prends en occasion, ok Tu vas à Cash Converters ou au truc de Niort du coin là, Easy Cash machin Prends un 144 Hz, tu fais ça, ton niveau, tu vas prendre fois 3 Alors déjà, tu vas être nul pendant deux semaines et après, tu vas faire what the f... Et en fait, ce, ce que tu m'as fait enlever, du coup, ça sert quoi théoriquement Enfin, ça va changer quoi là, du coup C'est de l'accélération du pointeur. En, en gros, le, quand, quand je fais le mouvement Oui, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si tu prends ta souris ah et ouais. que tu as un point A extrêmement précis sur ton tapis de souris et de l'autre côté, tu as un autre point B à un autre endroit extrêmement précis. Au nanomètre près, le A et le B sont des petits points qui sont sur ton tapis de souris. Tu les imagines Tu les vois, ces deux petits points Ouais, ah ouais. Ok, il mais... y en a un, il est tout à gauche du tapis de souris, l'autre, il est tout à droite du tapis de souris. Qu'est-ce que mmh. ça fait l'accélération la, la, de la souris Si je fais un mouvement très lent entre A et B, ça va me donner par exemple, je sais pas, un mouvement sur mon écran de mon personnage. Mon personnage entre A et B va faire à peu près un 180 degrés on va dire. Mmh. Très bien. Parce que j'étais très lent avec ouais. l'option que t'as faite là. Si du coup maintenant je vais de A à B toujours les mêmes points sur mon tapis de souris. La même distance parcourue par la souris. Mais cette fois-ci je vais très vite pour le faire. Alors je vais pas faire un 180. Mais je vais avoir un coefficient multiplicateur qui va augmenter. Et qui va être exponentiel en fonction de la vitesse de déplacement de ma souris sur le tapis de souris. Du coup il n'y a euh... pas de mémoire musculaire. Il n'y en a aucune. Elle n'existe pas. Parce que tu rajoutes un autre facteur qui est la vitesse à laquelle tu bouges un truc. Alors que toi t'as pas envie de ça. Tu veux arriver toujours au même endroit. Euh... Okay. Ah, ouais, d'accord. Ouais, donc oui, bah, genre, ça pouvait pas. Eh non. Alors, en soi, ça va pas Beh... changer ta sensibilité. Mais au, au final, ta sensibilité, elle changeait tout le temps. C'était aléatoire, en fait. Oui, c'est pas... Vous... chaque mouvement oui, est oui, aléatoire, oui. en soi. Oui, oui, quasiment, ouais. Ouais, ouais. ouais. Pour, pour que le mouvement de ta sensibilité ne soit pas aléatoire, il aurait fallu que tu te déplaces tout le temps à la même vitesse, tout le temps. Autrement, non, de facto, c'était une autre sensibilité. Un peu plus vite, encore une autre sensibilité. Encore plus vite, une autre sensibilité. Bon, on va voir ce que ça donne, mais pour toi, ça va faire bizarre. Graphisme, du coup, FPS moyen. T'as quoi Je crois que j'avais mis une limite, je crois, de toute façon. Non, mais tu l'as mis à combien, à la limite 144. Ok, donc faut vraiment que tu as un écran 140, du coup. Oui, bah oui. DPI, du coup, 800 ouais, ce moment, 800, oui. Alors, je suis pas contre les... À, à l'heure actuelle, il y a eu pas mal de personnes qui se sont renseignées pour le fait de savoir si 800 ou 400, quel était le meilleur. Il y aurait quand même, visiblement, plus de raisons de prendre un truc qui tournerait autour de 700. Et en fait, donc, de 800, puisque 700, ça existe quasiment pas, pour gagner en précision. Et, et ce serait visiblement entre 3 et 4% plus précis que le 4%. 400. Voilà. Donc quitte à démarrer aujourd'hui sur Rainbow Six ou reprendre tout à zéro, moyennant le fait d'avoir un bon tapis de souris et moyennant le fait d'avoir une bonne souris, et quand je dis une bonne souris, ça veut pas dire une bonne marque, ça veut dire un bon capteur sur sa souris, alors, il vaut mieux prendre 800 dpi que 400 dpi. Pour une personne qui est à 400 aujourd'hui, passer à 800, ce serait débile, parce que le pourcentage d'amélioration, il le verra pas, par rapport au fait qu'en revanche, il va être complètement perdu. Mais si toi, tu as tout à refaire, etc., reste en 800. En revanche, ta sensibilité, elle est... Cette devrait pas être 16-16, quoi. Ça devrait être 6-6. Je suis pas un expert non plus, hein, euh, de la sensibilité, tu vois, mais en, sur un 800 DPI, eh, je le vois pas à plus de 10, la sensibilité. Je pense que c'est une erreur. En plus, la glorious Model O, c'est pas un modèle très très lourd, hein. Il y a beaucoup de joueurs qui arrivent sur Rainbow Six et qui se disent, moi, ce que je veux, c'est un truc confortable. Et qu'est-ce qu'il y a de plus confortable que de n'avoir qu'à bouger le poignet et de pas avoir à ramener la souris Mais il faut la ramener la souris. Parce que ça permettra justement d'être beaucoup plus précis sur des petites distances. Alors qu'au mmh. final, bon, bah, c'est certes. C'est plus confortable d'avoir une grosse sensibilité. Tu fais un petit mouvement, hop là, tu vas chercher ton petit truc. Mais moins tu bouges, moins tu es précis. Bah ouais, parce que moins tu bouges, plus tu as une forte sensibilité, plus as une forte sensibilité, moins tu seras précis dans les petits mouvements, c'est tout. Et sur Rainbow Six, parfois, il faut aller chercher un pixel. On va le regarder ouais, tout à l'heure, hein. Mais toi, il va te falloir 3 heures pour venir prendre le pixel, quoi. Tu vas être un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite, un peu à gauche, ça va durer 3 heures. Polling rate, du coup, le fréquence de rafraîchissement de la souris. 1000. Et le FOV, le ratio. C'est auto, mais j'étais en 4-3. Non, jamais laissé en auto. Et le champ de vision. Bas. 90. Là. Ça, tu le bougeras jamais. Okay. T'as quoi comme écran En combien de pouces euh, 24. Bon, ça, il faudra garder ça, quoi. Mais en revanche, ouais, il va falloir peut-être un petit billet de 100, 150 euros, peut-être pour trouver un écran 144 Hz, quoi. Ouais, oh, voilà. ouais, Il y a des trucs qui se trouvent pas trop mal en ce moment. Euh, voilà. C'est pas si difficile que ça de trouver. Qui avait une sensibilité bizarre là, dans le chat là Dites-nous tout. Là. J'ai 1600 de DPI et 106 jeux 8. Euh, garde ton 8 en 106, passe en 800 de DPI. Alors ça va te faire bizarre. Hein si tu touches le clavier à ta gauche ou quelque chose d'autre à ta droite, il te faut de l'espace sur ton bureau. Hein, c'est l'un des éléments les plus importants qu'on oublie toujours de dire là. Mais ça, si vous n'avez pas la place pour jouer convenablement, ça sert à rien. Si c'est un bureau qui fait 20, 20 cm là, avec un écran surélevé et que vous êtes un peu ratatiné et tout, vous arriverez à rien. C'est pas possible. Je me suis toujours demandé pourquoi ils font des souris à 10K ou plus en DPI. Parce que les gens sont des blaireaux, parce qu'ils sont nuls dans leur compréhension des choses. Et donc, du coup, on augmente les DPI parce que ça permet de, pour monsieur tout le monde qui comprend rien du tout, de dire, waouh, elle fait 32 000. Ah, la mienne, elle fait 64 000 de DPI. C'est juste du marketing, c'est tout. C'est la même chose qu'il y a 20 ans, quand on disait, waouh, 8 Go de RAM, 16 Go de RAM, 32 Go de RAM. Alors que les gens n'utilisaient que 8 Go de RAM, tu sais. Au final, plutôt 4. Alors que Windows ne gérait que 8. Mais il y avait quand même des constructeurs qui faisaient des PC portables avec 16 gigas de RAM. Pourquoi Parce que la RAM coûtait que dalle. Et de dire, oh, c'est 16 Go de RAM, ça va, être, ça va être bien rapide. Alors que bon, étant Yvonne, là, 68 ans, elle utilisait son PC pour aller sur Google, euh, checker ses mails, une fois par an. Ok, c'est parti, on va regarder ça. All right, bon, pendant qu'on est en train de chercher là, on est en train de chercher un training ground. Hein. 30 secondes de matchmaking... Non mais c'est une blague. Allez, prends ton perso préféré là. T'as pas changé ta sensible pour le moment, donc euh... Non. Ça va pas te changer énormément. Allez, c'est parti. Je mmh, sure. sais Stop, stop, stop, stop, stop. Attends, attends, attends. Sur les 30 cm de ton tapis de souris, là, mets la souris la plus à gauche possible et va à droite possible, et à droite. Là, t'as fait gauche à droite de ton tapis de souris, là. Oui. 30 cm. Ouais. Ça fait, ouais, ça fait... 360, euh... Ouais, ouais ok Tony aucun. Okay. ouais ça fait 1080 quoi, là, ça fait 3 tours quoi. non non non, mais j'ai même pas envie de te voir jouer, ça sert à rien, ça sert à rien, oublie. C'est trop élevé Ouais bien sûr, c'est deux fois trop élevé. 2 fois trop élevé, de, de gauche à droite de ton tapis de souris de 30 cm là, tu devrais à peine, tu devrais faire un tour. à peine. Tu vas baisser donc tu mets 6-6, 6-6 vas-y. Ouais. T'as un tapis qui va sous ton clavier. Oui, faut pas que, que t'aies 30 cm, faut que t'aies 50 cm. Ah oui. Bah ouais, parce que là va falloir euh, va falloir envoyer là quand il, va fa quand il va y avoir un mec derrière toi. Et il y a un moment tu vas mettre des grands coups maintenant parce que t'auras plus l'accélération de la souris, d'accord Bah ouais du coup oui. Bah ouais, pour aller derrière toi va falloir faire un grand coup qui fait euh, tout le travers de ton tapis de souris. Et là tu vas commencer à transpirer sous les bras tu vois. Fais voir, de gauche à droite, mais t'as 50 cm tu penses là à peu près ou pas Non là je dois avoir 40. Ok bah tu peux augmenter un peu si c'est compliqué pour toi, vas-y. Mets-toi en 7-7, et après je sais pas pour le, le truc à l'intérieur. Ok. Bon, ça va te faire très bizarre, mais en avant. Ok. Il ouais, faut vraiment bouger tout partout, ok On va essayer. Ouais, mais bon, déjà, quand je te regarde, c'est moins déconnant, quoi. Parce que tout à l'heure, c'est pas très joli à regarder. On sent tout de suite que voilà, quoi. Ah, wow. Non, ah, stop, stop, stop, stop. Fais ton clic droit, déjà. Reste en clic droit. Bouge un peu la souris. Qu'est-ce que t'en penses c'est lent mais euh... ou peut-être trop sensible je sais pas, en vrai pour loin je pense c'est trop sensible pour, euh, pour le pixel qui manque, euh, cette distance c'est trop sensible je dirais. Non on s'en fout de tes décales gauche-droite là. Doucement, voilà, ok, allez on reprend. Le mec est derrière, tranquille, ton crosshair est trop bas. Ouais là c'est mieux. Ok nice, allez. Tu vois la différence avec ton crosshair quand il est trop bas tu tires dans la clavicule. Ouais. Ouais, il va le chercher lui. Ok stop, sors dehors. Donc tu sais où il faut le mettre ta tête. Ouais là. Ouais. Euh, ouais. T'es sûr Ouais là. Ok d'accord. T'es trop haut. Là on est sur la ligne qui est en dessous là. Là c'est bien là. Ça c'est okay. parfait. Là c'est dans les yeux. Tout à l'heure, dès que tu vas commencer à te déplacer, déjà, tu vas avoir tendance à avoir un crosshair trop bas. Ce que tu fais, tu compenses le fait que tu n'arrives pas à faire de recoil control. Donc, du coup, tu pars du principe que tu vas avoir du mal à compenser ton recul. Du coup, tu te dis, bah, c'est simple. Pour commencer à compenser mon recul, tu vas commencer à prendre un mauvais pli. Si tu un crosshair placement de dans Rainbow Six, ça sert à rien d'espérer être plus que gold. Tu n'y arriveras jamais. Donc, en avant, on va te voir avec ta nouvelle sensibilité. Tu devrais partir en, en deathmack au final. Tu devrais partir oh. en... Euh, le nouveau truc là, le nouveau training ground. Oui. C'est que ça que tu dois faire. Apprendre à gérer Merci. ton pattern. Ok, allez c'est parti, il faut, faut, euh, faut envoyer là. Là c'est ce qu'on veut voir là. Non, c'est de la merde. Et ça c'est l'habitude d'un mec du coup qui commence à contrôler son arme à partir de la sixième ou septième balle Donc une personne qui s'est habituée malheureusement à avoir le crosshair placement trop bas Donc il se fait surprendre par le départ de son premier coup Mais t'as pas le droit d'être surpris par le départ de ton premier coup Ton recoil control il doit commencer dès la première, deuxième, troisième, quatrième balle Il a pas de je joue en dilettante, euh, je commence à faire mon recoil control à partir de la cinquième ou la sixième Du coup tu vas compenser autrement et tu vas tirer dans la clavicule Donc c'est à partir de la première balle et la deuxième elle doit être au même endroit Nul Allez, nul. C'est un peu mieux. Ok, c'est pas trop mal. Ça s'appelle du drill de boîte de conserve. T'as plus de balles Bah, va en chercher. Ah ouais, mais... Contact à droite en rentrant. Et dans une petite closette au fond. Ok, ramasse des balles. Retourne dehors si tu arrives. Allez, let's go, le cross placement. Allez, let's go, là. Faut, faut pas attendre 3 heures, là. Nul, là. T'as vu T'as oublié déjà. Ça devrait être tout sur la ligne, quoi. Voilà, ok. On commence à faire quelque chose. Tu le vois maintenant, là, ce que t'es en train de faire sur ton tapis de souris J'imagine que t'es en train de résister, là. Bah, maintenant, rajoute les mouvements à tout ça. Bah, ouais, tu fais un petit mouvement à gauche, tu regardes la porte à droite, etc. Tu fais un petit clic gauche, tu te penches à droite. Maintenant, t'essaies de faire la même chose en te penchant à droite, à gauche, etc. Si tu commences à aller jouer dans les games, si tu commences à faire des ranquettes, si tu commences à faire des quick matchs, etc. Alors que t'as pas ça, tu vas commencer à prendre des habitudes de Et si tu prends des habitudes de après, c'est incassable les habitudes. Dans Rainbow Six, il a pas de recoil, donc c'est facile. Mmh ouais. Il n'y a pas de recoil dans Rainbow Six. Ça part tout droit. Euh, venez, je à CS les poulets. Vas-y, continue, continue. Voilà, ça ressemble à peu près à quelque chose là. On veut tout dans une pièce de 5 euros. Voilà, de 5 francs. Du coup, c'est la ref. Une fois que tu commences à avoir un bon recoil control, tu vas commencer à dire « Ok, j'ai confiance en mon recoil control. » Donc, je peux avoir confiance sur le fait que j'ai un crosshair placement qui, dès la première balle, est au niveau de la tête. Parce que très probablement, vu que je suis un monstre, la deuxième balle va y être aussi. Là, bah, c'est propre, là. C'est cool. là. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ok, let's go. Allez, on rentre dans la, dans la map et on fait la même chose. Voilà, voilà. Ça, c'est pas trop mal, ça. Allez, on lâche les arêtes, là. Et on descend pas au fur et à mesure qu'on avance c'est difficile je vais voir un mec en face ah non il est pas là ok quand on sait pas qu'elle arrête lécher on peut être en mode dézoom hein. voilà des zooms, tu dézooms quand tu sais pas trop parce que tu peux quickshot assez facilement dans ce jeu voilà et quand il y, y, y a des lignes en revanche que tu connais genre la ligne du bas de l'escalier ou à droite voilà là on zoom ok non, pas de crouch, ça sert à rien. Personne, se... Personne ne doit s'accomplir. Ok, ça ressemble à peu près à quelque chose. Ok, t'as vu Déjà... Ok, il est en... Non, non, non. Est... Ouais. Bon, t'avais mis la tête, mais ça proque pas, c'est pas grave. Ok. Et ça, il va falloir le faire. Dans Rainbow Six, ça va être la capacité. Plutôt que d'être en mode, oh les gars, je vais traîner mon aim. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, super, je suis trop rapide et tout, je fais un truc de ouf. Avec des décals, bim, bam, bam. Je suis comme ça sur Lab, en train de faire des trucs de ouf. Mais on sent pas Parce que la plupart du temps, tes confrontations sur Rainbow Six, elles vont ressembler à quoi Elle vous ressembler à une ligne comme ça. Avec la capacité à tirer dans la tête ou pas. Et la capacité à mettre un maximum de pruneaux dans un tout petit interstice. Donc qu'est-ce qu'on fait On se met à 5 mètres. Ok. Et dès la première balle, on essaie d'avoir un bon groupement. Et là, on a pris Twitch, tu vois. Ok Bien évidemment, au niveau de la tête. Là, on n'est pas au niveau de la tête. Et voilà. Et on va faire ça. Et on va se balader. On va arriver. Ok, on y va direct. Ok, derrière, je suis en train de faire de la merde. Derrière, j'y vais. Et voilà ce qu'on va faire. Et déjà quand on commence à avoir un groupement qui est à peu près pas trop déconnant Bon oh, il est pas exceptionnel hein Mais quand on commence à avoir un groupement qui est pas trop déconnant on bah voilà on va faire la même chose maintenant Et plus loin Ok d'accord Bien évidemment on va se balader On peut se balader ici Mettre la même chose dans sa tête à lui là Ah malheureusement ouais, sa tête elle bouge C'est stupide ça mais bon voilà Voilà et on s'amuse Voilà ce qu'il faut oui. Et encore là c'était Déjà ouais. ça, ensuite de la chasse au terreau qu'on va aller faire tout de suite, ensuite du matchmaking. Pour le moment, si t'as envie de level up sur ton jeu, ça sert à rien de lancer de la ranked. D'accord, pas prévu. Tout... Okay. <rire> Avec même... tous les changements que je t'ai fait faire, ça sert à rien. Euh, pendant qu'on est en train de retourner en chasse au terreau, quand est-ce que t'as commencé à jouer Il n'y euh, a pas longtemps, il y a deux, trois, 3 deux, trois mois, je dirais. Ah oui, c'est tout récent. T'avais jamais joué avant Non, jamais. Que tu connais toutes les maps par cœur. Ah non, du tout. Mm -hmm. T'as envie de devenir joueur pro Non non non non pas okay, joueur Ok d'accord. C'est quoi du coup ton plus ton rêve dans le jeu Ben je sais pas un gold un gold un, ouais, un gold, hein. gold c'est ton rêve Ouais. Enfin mon rêve ce serait un, un bel objectif en tout cas. Mais on s'en bat la lune, t'auras les étoiles. Euh, c'est quoi ton ton rêve? T'aimerais bien être diamant ou pas dans le jeu? Bah oui. Euh... Ben bah ok, bon bah alors arrête de te limiter en disant ah, je vais peut-être finir gold et tout. Euh, Dis-toi que tu vas finir diamant. Oui. Quels sont les temps de jeu que tu as? Pour l'instant je, je me concentre consacre une heure et demie tous les jours en chasse au terreau Une heure et demie par jour, c'est le temps de jeu que tu as sur Rainbow Six. Mais là du coup ça va augmenter. Tu fais quoi dans la ville? Hein Moi je suis méga mécanicien automobile. Donc tu bosses? Oui. As arrêté les cours? Euh, je suis en alternance. Mais euh, oui c'est bientôt fini les cours donc. Je suis un bac pro. Ok et t'auras le temps après? Oh. Bah oui, je, je, tous les sorts je suis disponible moi. Je joue tous les sorts. Et donc tu vas tu vas faire garagiste Oui. Alors que tu parles français, t'as pas l'air d'être un gros fils de... Bah oui, garagiste, oui, c'est un truc que j'aime bien. Après je vais peut-être passer commercial, mais pour l'instant garagiste, ça me plaît. Ah quand même. ouais, ouais, ouais. ouais. Non, non, non. Et ça fait bizarre parce que tu m'as l'air sympa alors que les garagistes sont quand même des... Part. Ah non, mais ça dépend des garagistes forcément. Oh, non, oui, après non, la plupart. Euh, non, non, je suis d'accord. d'accord. Ouais. La plupart des temps, ils essaient ouais, de, ouais, de, ouais. de te les mettre à l'envers. Ouais, mais bien sûr. À chaque fois. mes balais d'essuie-glaces, ils ont été changés 13 fois en un an. Hein. Euh, J'ai envie de te dire, il pleut jamais ici. Ce qu'il faut que tu retiennes du coup, c'est tous les autres trucs que je t'ai donné tout à l'heure, etc. Là, partir en game, c'est juste pour s'amuser. Il n'y a rien, il n'y a, a aucun coach Shin quasiment qui peut être fait sur euh, en game, c'est ridicule. Moi, je ne peux pas faire non. deux choses à la fois, je ne peux pas me concentrer sur mon gameplay et, et sur le tien. Donc il faut que ouais. je meure vite du coup euh, pour essayer de voir quelque chose d'intéressant. Sur UnboxX, ouais, avant de partir en game, il y a déjà trop de trucs protocolaires à respecter si je puis dire. quoi dont on ouais. a déjà parlé. Et encore, on n'a pas encore parlé du game knowledge. Du map knowledge, en l'occurrence. Est-ce que t'as des questions mmh, Pour l'instant, non. Bon, bah merci, Axel. Merci pour tout, poulet. Yes, pas de souci. Je t'ai remercie pour soirée. Vraiment. Ouais, c'était Ciao, cool. ciao. Ciao. Ah là là, ma p... Ça va, heureusement qu'il se barge. j'en peux plus, ce fils de p... Oh là là, un en plus. Ah, oh, les pires, les pires. Ah oh là là, là là les sous...